« Cher auditeur, tu es une merde. Ne le prends pas mal. Je ne dis pas ça par méchanceté, vraiment. D'ailleurs, je ne suis pas méchant. Non, si je te dis que tu es une merde, c'est parce que je le pense, sincèrement, oui. Oh, bien sûr, on ne se connaît pas tout à fait. Tu comprends bien que je ne m'adresse pas qu'à toi, mais à tous les autres comme toi qui écoutent ceci. Que vous soyez deux ou vingt mille, ça ne change rien à mes propos car je me base sur la statistique. Statistiquement, il y a plus de chances, beaucoup plus, dirais-je, que tu sois une merde plutôt que quelqu'un de raffiné ou d'intelligent. » Ne me reprends pas sur ces derniers mots, je te prie. Je parle de raffinement, d'intelligence, c'est juste pour prendre des exemples. Évidemment, quelqu'un qui n'est ni raffiné ni intelligent, mais plein de bonté et à l'écoute des autres ne sera pas une merde. Jésus, par exemple, c'était pas forcément une flèche au niveau jugeote, mais il était super sympa et ça compte. Par contre, toi, majoritairement, tu ne vaux pas un clou. Oui, j'insiste à nouveau sur le côté statistique de la chose. Disons que je suis joueur, je me dis que pour avoir raison, il suffit de taper sur la masse. Donc, si sur une centaine d'auditeurs, il y en a quelques-uns qui ne sentent pas la bouse, j'aurais quand même un bon taux de réussite. Tu es une merde et tu t'en doutes, à vrai dire, tu n'oses pas tout à fait te l'avouer, mais tu sens bien qu'une abîme te sépare des esprits supérieurs de ce monde, et je ne parle pas des politiciens. As-tu toujours été une merde c'est possible. Si tu as quelques décennies au compteur, je ne voudrais pas t'enlever le mérite des années passées. Si tu avais 20 ou 30 ans dans les années 90, tu as très bien pu porter des vêtements improbables, voire une coupe de cheveux immonde. Je ne parlerai même pas des années 80. Mais tout de même, au risque de passer pour un vieux con, je serais tenté d'affirmer que la merdisation la plus efficace de nos populations a vu le jour en 2001. Pas en septembre, non, en avril. Que faisais-tu, cher auditeur, dans la soirée du 26 avril 2001 Peut-être étais-tu devant ton poste de télévision à regarder Loft Story. Si c'est le cas, le doute n'est plus permis, tu es une merde. Si ce n'est pas le cas, tu auras sans doute pris un peu ton temps avant de rejoindre le troupeau de bœufs qui se nourrit désormais exclusivement de télépoubelles. Cher auditeur, sois-en certain, je n'ai aucune haine en moi. Je ne suis pas rongé de l'intérieur par une envie dévorante de faire du mal à ce monde pourri ou autre bilvesé. J'ai toute ma tête. C'est avec une froideur implacable que j'observe le monde qui m'entoure et ce que je vois surtout, c'est une montagne d'excréments. « Certes, tu l'auras remarqué, j'aime parler de caca. Mais la question n'est pas là. D'autres auraient parlé de décadence ou d'avilissement. Nous en revenons toujours au même. » Par ta collaboration à la déprogrammation cérébrale de masse, tu accélères notre perte, cher auditeur. Lorsque tu envoies un SMS pour sauver ou éliminer tel ou tel candidat sur je ne sais quelle émission bovine, tu es un vendu, lecteur. Un sale nazi, j'ose le dire. Devant des gens comme Arthur ou Patrick Lelay qui ne sont que les pierres l'aval d'une nation vaincue, tu te prostitues, tu vends ce qui te reste de cervelle par paresse ou par conformisme. Tu me dégoûtes. Je vais quand même finir mon sandwich.